Je n'arrive pas à refuser une commande à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter mes gâteaux. Qu'est-ce que je peux faire, Fanny Je viens de paraphraser une demande que j'ai reçue en, en consultation avec une cake une designer qui n'arrive pas, qui a du mal à refuser les commandes de personnes qui, euh, qui rentrent en contact avec sa marque, son entreprise, et qui n'ont pas le budget pour payer ses gâteaux. Elles se sont dans ce cas prises de pitié, prises de de pitié pour les personnes et elle accepte de faire les gâteaux pour ces personnes-là. Et elle a, demandé, elle a voulu me demander mon avis par rapport à ça. Je lui ai dit, écoute, on, on en parlera des heures, je te conseille de prendre une séance de coaching avec moi et là, on mettra les points sur les i et tu pourras repartir avec exactement le bon mindset pour faire face à cela. Puis je me suis dit, ce serait une super idée de vidéo quand même. Parce que je pense que plusieurs personnes sont dans ce son cas-là. Et j'ai même déjà entendu ce genre de, euh, de, de, de raisonnement. Je ne sais plus où c'était, si c'était sur la chaîne YouTube ou bien euh, en commentaire. C'était en commentaire dans un groupe Facebook, je pense que c'était ça. Il y a au moins deux, trois ans de cela. Et la personne disait que, elle, pour elle, euh, elle estime que les personnes qui n'ont pas de moyens ont tout aussi le droit d'avoir des gâteaux beaux et bons. Et avec ça, je suis totalement d'accord, ce n'est pas ça le sujet. Si tu veux savoir quel est le sujet et comment tu dois raisonner, si tu veux vraiment être une entreprise et non pas une association, écoute ça après le générique. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, Patricia et Quel Designer après une reconversion professionnelle. Sur cette chaîne et aussi sur mon site internet qui j'aide les cake designers à pouvoir valoriser leur talent à la hauteur du temps qu'elles passent sur le gâteau qu'elles créent pour des clients exigeants, des clients qui ont du budget. Vous avez compris, je fais tout et tout pour que les cake designers, en tout cas francophones, arrêtent de dévaloriser le cake design par un manque d'assurance et par un manque d'information sur l'entrepreneuriat. Dans la vidéo, je souhaite euh, te parler d'un sujet euh, qui m'a été reporté euh, par une. C'est pas une cliente, parce qu'on ne on travaille pas ensemble, euh, mais elle a pris un appel découverte avec moi et elle m'a posé une question assez pertinente qui n'est pas. Euh, qui n'est pas nouveau pour moi. Donc cette question-là, j'avais déjà entendu euh, ce, ce type de raisonnement dans un commentaire sur un groupe Facebook. Et ça m'avait un petit peu euh, fait grincer. Pourquoi on va d'abord enlever euh, les faux problèmes, on va mettre de côté les faux sujets. On n'est pas là pour dire que euh, tout le monde n'a pas droit à ce qu'il souhaite, on n'est pas là pour dire qu'on ne doit pas aider les gens, ce n'est pas ça le propos. On est dans un cadre entrepreneurial avec une entreprise, en tout cas une personne ou une entité qui se considère comme une entreprise, et voilà qu'elle a un prospect, quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez elle, qui vient lui demander un gâteau à un prix très bas par rapport à ce que ça vaut vraiment. Prise de pitié ou d'amour, de, de, de compassion, peu importe le terme qu'on va mettre derrière, elles ne se, se sont pas à l'aise de refuser la commande parce qu'elles se disent « Oh le pauvre, oh la pauvre, elle a droit à un gâteau design beau comme tout le monde, même s'il n'a pas d'argent, alors moi je vais me sacrifier, je vais prendre mon temps euh, pour prendre ces 10 heures de temps, faire un gâteau pour elle ». Comme ça, elle sera contente, elle sera heureuse. Et moi, je vais être frustrée. J'aurais fait une bonne action, certes. Hein, mais au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20 personnes, ce n'est plus un business, c'est une association. Et dans ce cas, il faut, changer son... il faut vraiment changer tout au tout, tout et euh, faire une assoce en fait. Ce n'est pas une association. Et je vais vous dire un truc qui va vous choquer, peut-être, mais vous voyez ces gens que vous aidez. Je suis sûre que 80% et même plus, le jour où ils auront les moyens, ils ne viendront pas chez vous pour s'acheter le gâteau. Absolument pas. Ils iront chez quelqu'un qui aura beaucoup plus d'exigence, qui aura cette valeur, cette hauteur, parce qu'ils vont vouloir ressentir qu'ils s'achètent quelque chose de valorisant. Ils vont vouloir se sentir valorisés avec leur argent. Et ils ne viendront pas chez vous parce que vous ne renvoyez pas de la valeur. Vous renvoyez de euh, l'inconsistance, du manque de confiance, du manque de, de, de, de, de régularité, de rigueur en fait, vous ne, vous, ne faites pas, vous ne vendez pas du rêve, en fait. Et ces gens-là, le jour où ils auront de l'argent, ils vont vouloir se sentir vraiment honorés. Et ils iront acheter des choses chères. Et ce ne sera pas chez vous, malheureusement. Et ça, c'est la réalité. C'est comme ça que les hommes sont. Est-ce qu'on va leur reprocher Je ne pense pas. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et prendre ses dispositions. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir se transformer en association carita caritative de cake design euh, parce que ce n'est pas la bonne structure, ce n'est pas la bonne démarche. Si c'est pour cela, c'est possible de le faire, comme les restos du cœur, euh, peut-être faire des, des jeux concours, euh, ou bien faire gagner des gâteaux de temps en temps, c'est possible. À la limite, faites gagner, des, faites gagner des gâteaux de temps en temps. Vous faites un, un, un, un jeu concours dans la ville, dans la commune, Peut-être qu'il y a un gâteau d'anniversaire, un gâteau de mariage à gagner. Ainsi, ça pourra donner la chance à des personnes qui n'ont pas les moyens de les, de les souffrir. Mais au moins, ils savent qu'ils sont en train de jouer et qu'ils sont en train de gagner un cadeau. Et non pas une normalité. Euh, et ce n'est pas avec ça que vous allez faire vivre votre activité, en fait. Parce que, avant le cake design, les gens fêtaient leur, leur anniversaire et leur mariage. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir un gâteau beau et bon à Son événement sans forcément que ce soit du cake design. Sauf qu'il y a des gens qui ne supportent pas et qui ne savent pas s'offrir des choses à leur bourse, qui ne savent pas vivre dans le budget qu'ils ont, mais qui veulent des choses beaucoup plus élevées alors qu'ils n'ont pas l'argent et qui veulent que ceux qui vont euh, se prendre de ceux qui vont en fait ressentir de la pitié ou du manque de confiance, ils vont faire ces gâteaux là pour eux et ils vont en gagner. En fait, ce sont des gens qui vont vivre au-delà de leurs moyens simplement parce que je suis désolée quand tu prends du temps pour faire un wedding cake c'est quelque chose de très très valorisant c'est du temps, ce n'est pas euh, ce n'est pas n'importe quoi en fait donc tant que tu ne comprends pas ça pour toi ton temps ça ne vaut absolument pas grand chose et tu le donnes à qui tu veux sauf qu'il ne va pas te le rendre il y a très peu de chances que demain quand il aura les moyens, il vienne chez toi pour s'acheter euh, ces mêmes gâteaux parce que tu ne vas pas renvoyer l'image qui veut s'offrir en fait donc c'est un petit peu ça euh, parce que euh, ces gens-là, euh, ces, ces mêmes personnes, si vous allez chez eux, vous allez voir qu'ils ont des choses de valeur. Ils ont des choses de valeur. Ils savent s'acheter des choses de valeur. Ces personnes savent s'offrir des choses de valeur. Sauf que ce ne sera pas vous à ce moment-là. Et ça, c'est une vérité qui fait mal, une réalité qui fait mal. Alors, il faut juste redresser la barre, euh, remettre son mindset au bon endroit, savoir si je fais du business, si je veux vivre de ma passion ou si je veux juste faire plaisir et être une association caritative de cake design. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a juste ta réponse à toi, mais il faut arrêter de donner des excuses car franchement, et je ne dis pas forcément ça pour elle, je dis ça à toutes les personnes qui pensent comme ça pour justifier leur manque d'assurance et leur, leur manque d'audace de vendre leur art à la, au prix qu'il vaut vraiment. Vous comprenez En fait, c'est une fausse excuse pour se cacher derrière ses peurs et ne pas oser en se disant euh, « oui, les gens, ils ont droit. » Oui, mais quand toi, tu avais besoin d'argent, quand tu étais étudiante, tu n'es pas allé euh, à l'école et l'école, t'a as, as, as accepté sans frais d'inscription. Non, tu n'es pas allé dans une boutique de basket de marque pour demander euh, « oui, j'ai pas d'argent, offrez-moi une paire de Nike. » Non, tu n'as pas fait ça. Alors pourquoi tu acceptes que les gens qui n'ont pas les moyens viennent souffrir tes services ce n'est pas une fois, c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Tous tes clients sont comme ça. À un moment donné, ce n'est pas normal. C'est que c'est une fausse excuse pour que toi, tu te caches derrière cette excuse-là pour ne pas avancer. Donc, il faut démasquer cela, mettre un coup de pied au derrière dans ce, dans ce mauvais mindset. Enfin, mauvais mindset, non. Dans cette fausse excuse. Et enfin, endosser la casquette de geek, designer et entrepreneur. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire, sur ce point qui n'est pas la première fois que j'entends ça et je me suis dit, tiens ce serait une bonne idée d'en parler dans cette, euh, dans cette vidéo. Alors dis-moi, est-ce que tu es abonné à ma chaîne Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal que tu suives toutes mes vidéos et que je ne t'abonne pas ou que tu ne mettes pas un pouce. C'est important de faire remonter ces choses-là au-dessus des, du moteur de recherche sur YouTube afin que plein de cas designers puissent le voir. Vous participez ainsi à changer le marché du cake design francophone. Donc, ne soyez pas... Euh, soyez généreux, voilà. Soyez généreux, mettez un pouce en l'air et partagez au maximum. Abonnez-vous également à la chaîne. Et maintenant, je vais te demander, est-ce que tu t'es déjà euh, retrouvé dans une situation similaire où tu t'es senti obligé par pitié, par empathie ou bien euh, par, par manque d'assurance ou de euh, par manque d'audace de dire non, non, voilà, c'est ça en fait. Tu n'as pas osé dire non et tu as accepté euh, plusieurs commandes de ceci en te disant que oui, tu fais du bien et qu'ils ont besoin de gâteaux. Ce qui n'est pas le sujet. Tout le monde a besoin de gâteaux. Pour ça, il y a des, des enseignes qui ne seront pas des artisans mais qui vont faire des choses abordables à leur bourse. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de simple à dire, facile à entendre. Euh, mais souvent, plein de gens se cachent derrière les fausses excuses. Et ils ont besoin de quelqu'un pour faire le sale boulot à leur place. Et je n'ai aucun souci à faire le sale boulot euh, à ta place, si ça peut te permettre de pouvoir avancer dans ton art et vivre de ta passion. Ne m'en veux pas, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais si ça peut te faire avancer, je serai très contente. Alors donne-moi ton retour en commentaire et tu me dis ce que tu auras fait. Et la prochaine fois que tu vas oser, dire non. Viens me laisser un commentaire aussi, ça va encourager d'autres personnes et ça va me faire plaisir d'avoir pu aider quelqu'un à passer à un autre niveau avec son art du de cake design. On va s'arrêter là et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.